Il est rare qu'une occasion se présente et vous place au bon endroit, au bon moment, avec le bon produit. Mais c'est exactement là où vous vous trouvez lorsque vous découvrez la puissance de la technologie LifeWave et l'opportunité qu'elle représente pour vous. Notre mission Partager avec le monde entier des produits qui améliorent la santé, le bien-être, la beauté et la longévité de chaque personne que nous rencontrons. Si cela résonne en vous, prenez un moment et imaginez ceci. Avez-vous entendu parler des milliards dépensés dans la course aux cellules souches On nous dit que les possibilités d'améliorer notre santé et notre bien-être à l'avenir en utilisant la science des cellules souches des grandes compagnies pharmaceutiques sont quasi infinies. Mais si l'avenir était maintenant et que vous puissiez parfaitement vous positionner pour profiter de la révolution des cellules souches aujourd'hui, en collaborant avec une entreprise établie, avec une technologie éprouvée, en utilisant un système de distribution commerciale qui vous met à la tête de l'entreprise, maintenant. Pour être vrai, absolument pas. C'est ce que le monde veut. Nous ne voulons pas de drogues, nous ne voulons pas d'injections, nous ne voulons pas de surgerie. Je n'ai jamais like vu de choses comme ça en 21 ans de un docteur. Il n'y a qui sont plus loin de ce que cette technologie fait pour les gens. Je suis fier de travailler avec cette compagnie. Je suis fier de promouvoir ces produits, de les faire connaître à un maximum de monde autour de moi. Les cellules sont le futur. Comme une société de santé, nous devions être partie de la révolution de la stem cell. Et avec X39, c'est exactement ce qui s'est passé. Voici David Schmitt, PDG fondateur de LifeWave et inventeur du X39, sa dernière percée dans le domaine de la technologie portable qui ne pèse pratiquement rien. Je suis maintenant 50 ans et je me sens 30 ans. <laughs> C'était euh, comme une, une, une révélation, on va dire. Il y, y a des choses qui se sont passées pour moi. Part, en partant par les patchs, qui étaient fabuleuses, bien entendu, euh, au niveau de, de mon bien-être, de, de ma peau, de mes genoux, donc euh, sans rentrer dans le détail, ça m'a changé la vie, c'est certain. Que fait ouais. le X39 Il exploite la lumière pour élever le taux d'un peptide de cuivre ayant prouvé qu'il active des cellules souches. Il s'agit d'une science de pointe inégalée, sûre, abordable, non-invasive et exempte de toute substance médicamenteuse. Notre vidéo sur le X39 vous dévoile tout sur la science derrière le produit, alors ne manquez pas de la regarder. Appuyée par plus de 80 études cliniques et de multiples brevets mondiaux qui la protègent, la science parle d'elle-même. It's, it's no Comment faire partie de l'aventure Notre modèle de distribution est le marketing de réseau, un secteur qui génère près de 200 milliards de dollars de ventes par an dans le monde entier. Les membres parlent à d'autres personnes des produits et développent des équipes qui accélèrent le bouche-à-oreille. C'est un secteur important et la croissance de LifeWave en son sein est remarquable. It's very unusual that you would have cutting-edge science make its way into network marketing. But as it turns out, because our products produce immediate effects, immediate benefits, sharing the product face-to-face -face makes it the ideal way to share the technology. The only thing you have to do is go out and share it with people. That's it. You don't have to be a medical doctor like me. Everybody can do this. Vous essayez le patch et vous love La réaction que les gens nous donnent, is comme like, « wow. Forte des entrepôts dans un grand nombre de pays et la capacité de fabriquer des millions d'unités par mois déjà en place, LifeWave est prête à vous accueillir. Pensez simplement aux personnes que vous connaissez et à toutes les personnes qu'elles connaissent qui aimeraient ressentir une plus grande énergie sans effort, une diminution ou une disparition totale de leur douleur, un meilleur sommeil, tout cela sans médicaments. Qui aimeraient aussi paraître et se sentir plus jeune sans procédure risquée. La liste des bienfaits liés à nos produits est longue. Le marché est vaste. Vous entendez l'idée ici Vous êtes sur le threshold de quelque chose de significatif. Je mean, veux dire, pensez vous c'est une opportunité avec un grand global où il y a l'aide et le support avec vous tous les étapes de la route. Et c'est tout fait par une science qui n'a pas de no compétition. En tant que membre, vous disposez d'un éventail incroyable de services commerciaux, de support marketing et de formation qui vous permettent de vous concentrer sur ce qui est important, faire connaître LifeWave et nous aider à nous développer. Le growth in the future is going to be fast because of X39. Once you learn about the X39 and you see what it's doing for people, you just, for me, I feel like it's an obligation to share it. Je crée euh, mon business, donc je l'ai commencé euh, tout doucement, maman à la maison, je partageais le produit avec les gens autour de moi parce qu'ils sont simplement fabuleux. Et progressivement, ça fait aujourd'hui 10 ans que je travaille avec Lifewave, quand vous pouvez changer la santé health quelqu'un much que nous can pouvons avec Lifewave, voir ce changement that fait dans la vie That's gens, c'est incroyable. C'est vrai. Vous pouvez littéralement changer vie quelqu'un. And I love that. So there you have it. Look, whatever you want, however high your goals, however big your dreams, it's all possible with LifeWave. So be sure to get back to the person who suggested you watch this video and get started today. Try X39 or one of our other fantastic products so you can learn for yourself what all the excitement is about when it comes to LifeWave. Whatever you do, though, be sure to get started today because the clock is ticking. The time is now. You don't want to miss out. We're building LifeWave to a billion dollar company. Let's do it together.